bonjour les agitateurs du changement bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles je suis caroline et sur ce blog et sur cette chaîne je partage avec vous comment vivre mieux avec les savoirs naturels aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer en vraiment deux temps trois mouvements un gommage pour le corps et pour le visage avec du sucre et du miel J'aime beaucoup utiliser le miel dans les cosmétiques parce que c'est un excellent euh, émollient, c'est-à-dire qu'il attire l'eau euh, vers lui et donc il apporte une hydratation à la peau. C'est aussi un très très bon adoucissant et cicatrisant. En plus, ça sent bon et il n'y a rien de plus naturel. C'est vraiment un ingrédient merveilleux à utiliser. Donc Pour cette recette, c'est très facile, il va vous falloir du sucre. Alors, moi, j'ai plutôt du sucre euh, blond qui est assez épais, que vous pouvez trouver euh, en rayon euh, alimentation biologique. Euh, du miel. Faites bien attention à la qualité du miel que vous choisissez. Sachez que, aujourd'hui, malheureusement, dans les supermarchés, la plupart des miels sont mélangés avec du sirop de glucose. Donc, vous perdez une grande partie des propriétés du miel. Donc, veillez bien à la qualité et à la provenance du miel que vous choisissez c'est forcément un petit peu plus cher. Euh, troisième ingrédient c'est une huile végétale infusée, moi j'aime beaucoup les macérats huileux parce que ça nous permet d'avoir à la fois des qualités euh, cosmétiques donc pour la peau de l'huile qui va être extrêmement adoucissante et on peut aussi extraire les principes euh, actifs les propriétés des plantes en les faisant macérer dans l'huile. Donc Cette technique du macérat huileux je vous apprends à la fabriquer sur mon blog mes recettes naturelles donc là moi j'ai un macérat huileux de matricaire que j'ai fabriqué sur une huile de causa je vais vous montrer tout de suite hein, comment fabriquer cette euh, recette de gommage je vous conseille de ne pas en faire des grosses quantités parce que ça ne se conservera pas forcément très très bien dans le temps et puis c'est tellement rapide que faites-le euh, quand vous en avez besoin vous le faites pour euh, éventuellement euh, deux semaines d'avance et dernière chose que vous pouvez ajouter en option, qui est vraiment hyper agréable, j'adore, c'est quelques gouttes d'huile essentielle d'orange douce et de petits grains bigarades qui vont faire de ce moment de gommage un pur plaisir, ça sent être divinement bon. Voilà, à tout de suite pour la recette d'avoir regardé cette vidéo, un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. N'oubliez pas que vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer. Je mets le lien pour le trouver juste sous la vidéo. Vous y trouverez également le lien vers l'article complet du blog et l'article qui vous explique comment fabriquer vous-même vos macéras huileux. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous